Bonjour c'est Winman, content d'être avec vous, euh, toujours un plaisir de faire une vidéo SQDC, vidéo très attendue des abonnés de Winman, on m'en a parlé beaucoup sur Instagram. On parle ici du Black Triangle de la marque Cactus. Et oui, Cactus c'est nouveau à la SQDC, une compagnie québécoise euh, située à Boisbriand. On parle ici là, de Navaya. Navaya. Euh, c'est eux qui produisent la marque Cactus et aussi une deuxième marque, la marque Ati 2D. Ati 2D. Donc, si on regarde sur le site de Navaya, c'est vraiment surprenant. Vraiment, vraiment surprenant. On connaît la SQDC et leur gamme de prix. On a juste à regarder Exo qui nous ont sorti un Exo Plus hein, avec un taux de THC plus élevé. La SQDC... Vendre le cannabis avec le taux de THC élevé, plus cher, plus dispendieux que le cannabis qui a moins de THC. Ce qui ne devrait pas être le cas. Les terpènes jouent un rôle important dans le buzz. Et puis là, ce qui vraiment, qui me mélange vraiment, Hey, t'en faut pas gros pis t'as mélangé! c'est que Navaya a deux marques de commerce. Tu l'as déjà dit, Cactus et Ati2D. Et si on regarde ce qui, ce qui est la description des deux marques par le fournisseur Navaya, ils nous disent que Cactus, c'est une marque qui va avoir du beaucoup de THC. Donc, la marque Cactus propose un cannabis séché à teneur élevée en THC et peut peut-être avoir du CBD selon les variétés à venir. Donc, le Cactus, la marque Cactus, dont on a ici le, le Black Triangle, la marque Cactus, ça va être du THC élevé. Tandis que leur deuxième marque, Ati 2D, je gage que le THC va être moins élevé. Exactement. Donc, la marque Ati 2D propose un cannabis séché à teneur moyenne en THC, susceptible de contenir du CBD selon les variétés à venir. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que Cactus ici, la marque Cactus est moins chère. Elle est moins chère que Ati 2D. Si on va sur le site de la SQDC, le fournisseur Navaya a trois produits. Un avec Cactus, le Black Triangle, et deux avec Ati 2D. Ati 2D, 27,90$. Donc, pratiquement 28$, dollars, 27,90$. Et puis ici, on a 25$, donc taux de THC élevé, moins dispendieux. Plusieurs d'entre vous vont être attirés par ceci. Moi, je m'en fous, je m'en fous, mais je comprends pas pourquoi la SQDC, EXO et compagnie euh, mettent de l'emphase sur le taux de THC et le prix. Ah oui, je sais, c'est pourquoi. C'est parce que euh, les clients veulent le taux de THC très élevé. Et c'est pas tout le monde qui écoute Winman parce que, les terpènes, c'est la chose la plus importante. Après, moi, je pense que c'est le THC. Euh, il faut que tu aimes le goût, l'odeur, l'arôme. C'est les terpènes. C'est ça la chose la plus importante. Euh, je suis pas le style de gars qui boit de la bière. Mais quand que je bois de la bière, si je veux avoir un buzz, euh, ben, je vais prendre 3-4 bières de la même variété que j'aime, beaucoup, que j'aime, que, que je suis capable de boire. Je ne prendrai pas une... une, une il y a des bières qui sont très très fortes, là, euh, de la Blue dry là, en, en, en, gros, en key, là, euh, je pense que ça existe, là, de la Blue dry à 10.1% euh, d'alcool. Donc c'est dégueulasse, mais euh, tu dois buzzer, tu dois être sous rapidement. Donc euh, le, le cannabis, c'est la même chose. Euh, il y a des cannabis avec du THC très élevé, mais c'est pas comme l'alcool, c'est pas comme l'alcool. Ok, on arrête ça. Cactus. 25$. On peut avoir taux de THC entre 24$ et 29$. Moi, ici, j'ai eu 24.7$. 24.721. Donc, 24.7$. On peut avoir entre 24$ et 29$. Un peu déçu, un peu, là, de Navaya, leur variété. Euh, ils prennent des vieilles variétés. Ils prennent des vieilles variétés. Saut de sécurité, excellent. Juste avant d'ouvrir ça, je vais vous dire... Euh, comme on, on parle ici là du Ati 2D. Ils ont sorti deux variétés. On en a une ici qui dit le... Pardon, pardon. Le Critical Mass. Critical Mass. On a déjà entendu ça, Critical Mass. Euh, c'est un croisement entre un plan afghan. Afghan, c'est un des plus vieux plans sur la Terre. Mélangé avec du Skunk numéro 1. Encore des vieilles variétés. Ça peut être bon, ça peut être bon. Ça peut être un excellent phénotype. Mais on, on essaie d'avoir des nouvelles affaires, les gélatos, ice cream cake, euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis le deuxième euh, variété, le Purple Punch, beaucoup de Purple Punch c'est ces à la SQDC, beaucoup de compagnies sortent le Purple Punch, c'est un classique de Larry O.G. mélangé avec un autre classique, le Grand Daddy Purple. Donc toujours euh, des possibilités d'avoir du bon goût, des bons phénotypes. Mais quand même, une nouvelle compagnie, j'aurais peut-être aimé peut-être aimé avoir un, un produit-dessert, le euh, les fameux gelatos, les ice cream cakes, wedding cake. Euh, mais c'est pas grave. Donc, on y va immédiatement, beaucoup de monde me l'a recommandé. plusieurs personnes m'ont dit que j'allais je l'aimer, j'espère qu'on se trompe pas. Terpène dominante, limonène, c'est ma terpène préférée. Ensuite de ça, Myrcène, Limonène Myrcène, mon duo de terpènes préférés. C'est excellent. Troisième terpène, je la connais pas. Farnesène. Farnesène. Quatrième terpène, on a moins peur maintenant du Cariofilène. Et la cinquième terpène, linalol. linalol lavande. Linalol lila. Mais c'est la cinquième terpène, donc j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de. Lavande, ni là-dedans. Là Limonade Myrcène, on est content. Black tra Triangle. Le Black Triangle, c'est un croisement de quoi? Il y a un boost. Beaucoup, beaucoup d'engouement pour le cactus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est le cannabis qui m'a été le plus recommandé à la SQDC depuis que Winman existe. OK. Euh, bon, j'ai perdu mes lunettes d'approche. Beau petit cannabis. Très bien, très bien, euh, pas de problème avec ça, pas de feuilles, on va les grainer, on va les grainer, je vais vous le montrer, je vais vous montrer ça immédiatement. Donc voici le black triangle de cactus, euh, l'humidité est bonne c'est sûr, on a une pochette d'humidité, les trichomes sont présents, on n'a pas trop de sugar leaf, on n'a pas de branches, donc, euh, c'est très bien, c'est très bien. La pochette d'humidité, pour ceux qui aiment ça, vous allez en avoir une. Donc, euh, Navaya, c'est une compagnie privée. On ne peut pas acheter des actions à la bourse. Ce n'est pas public, c'est vraiment privé. Et puis, ils font pousser ça là, hydroponique, hydroponiquement là, dans l'eau. Et puis, c'est vraiment à grosse échelle. C'est euh, une grosse compagnie commerciale. Donc, j'imagine qu'ils ont besoin des boosts pour pouvoir contrôler leur humidité. Donc, euh, on va émietter ça, on va fumer ça, et puis je vous dis euh, ce qu'il y en a, immédiatement. Donc, on est de retour, euh, j'ai trouvé mes lunettes. Écoutez, c'est comme je vous ai dit, là, comme on l'a vu ensemble, euh, cannabis, qui est bien, qui est bien. Pour ce qui est de l'arôme, euh, je n'en ai pas encore parlé, il euh, y a un petit bout qui me dérange. Il y a un petit goût qui me dérange. un peu surpris que plusieurs abonnés. Plusieurs abonnés. Plusieurs abonnés m'ont dit que je l'aimer. Euh, je suis un peu surpris. Je vais l'émietter. En l'émiettant, il va y avoir plus d'arômes qui vont sortir. Alright, gang. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur mon Instagram. Bientôt 2000 abonnés sur mon Instagram, ça va super bien, mes stories, ça va super bien. 300, 400, 300 personnes regardent mes stories. Donc, euh, c'est le fun, c'est le fun. Allez voter aussi pour la prochaine vidéo entre le Comatose de la marque 1964 et le produit Purple Mountain Majesty de Endo. Donc, allez voter dans ma story. Pour savoir quelle est la prochaine vidéo SQDC. Alright, on y va toujours avec le papier OCB. Il ah, y a un petit goût qui me dérange, il y a un petit goût qui me dérange. Euh, le myrcène limonène, je pense qu'il se fait enterrer. Je pense qu'il se fait enterrer. C'est tout ça, le, le farnesène. Un peu... Euh, un peu euh, déçu... Euh, je, je vous le dis, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit... C'est winner, essaye ça, c'est winner. Je sais pas si c'est parce que j'ai fumé là, le Ghost Drop... hier, et puis... que je m'attendais à quelque chose de similaire. All right, c'est roulé. Pourtant même en limitant, comme je vous dis, peut-être un petit goût de Myrcène Limonène. Il se fait enterrer, man. Il se fait enterrer. Bon. On va allumer ça. Est-ce qu'il va y avoir une super surprise? Mais euh... <rire> Je suis vraiment déçu, je pense. Quand, Quand tu rouvres un contenant, tu sais si tu aimer ça. Euh... Là, je vais aller voir c'est qui qui m'a écrit sur mon Instagram, là. C'est qui qui m'a dit, essaye ça, c'est ça. All right. Si je l'aime, je te le dis. OK, no joke. Il est fort. Il est fort. Il est fort, mais je ne l'aime pas. Je comprends pas comment ça vous avez dit... Il buzz, man. Il est fort. Il buzz. Puis que toi, si tu veux juste buzzer dans la vie, là, achète ça. Mais c'est pas... Euh pas super comme goût man c'est vraiment là farnesène farnesen c'est pas l'inalol euh, cariophilène, là c'est non euh, le farnesène il est là bro il est très fort très fort il est très fort mais je l'aime pas. Je suis un peu déçu. Un peu déçu. Ah, il voit geler, man. Il buzz, il est très fort, très fort. <coughs> ah, mais le Farnesan est là, bro. C'est pas le linalol, le diesel, là. Non, non, non. Il n'y a pas de terreux non plus. On va aller voir les arômes naturels. Épicy terreux citronné. On va dire épicé, man, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais goûté à l'SQDC. C'est un goût particulier. Euh, mais le 24% est plus fort que ton 28% du Sensi Star, de... de, de, de C'était qui? De qui donc? Euh, de Dubon. Non, c'est vrai, vraiment fort. Il est vraiment fort. 24%, là... Euh, c'est un des trois cannabis les plus forts que j'ai fumé, excusez-moi. Le plus fort, c'est... Euh, mettons, le Pinkouche de sandra Rafael, il est très, très, très fort. Euh, ensuite de ça, euh, je le sais, on pense au GMO Cookie. On pense aussi euh, au euh, Cookie-Couche. Mais lui ici, là... Pour la force de THC, là, du buzz... Écoute, je te le dis, c'est vraiment, euh, vraiment fort. Top 3, man. Pour le fort. Comment c'est fort. Mais j'aime pas le goût, man. J'aime pas le goût. Je je penserai pas en racheter, bro. J'aime pas le goût. J'en rachèterai pas. n'en rachèterai pas, man. Le Myrsène Limonen nous a induit en erreur. Le Myrsène Limonen nous induit en erreur, mais. Comme je te dis, il est peut-être là, là. Mais je trouve que le farnesène est plus puissant. Vous savez qu'il y a beaucoup d'erreurs à la SQDC sur le site Internet. Ça me surprendrait pas du tout que la terpène dominante, ça soit farnesène, Est-ce que c'est indiqué ici? Ça serait très excitant que ça soit écrit. Mais euh, je pense que c'est pas écrit là. J'avais pris le temps de regarder. Euh, ici, le numéro de téléphone euh, porté hors des enfants. Cannabis séché. À... Produit à inhaler, euh... mettre ça à des endroits euh... secs, poids 3,5 grammes, et puis il n'y a pas euh, de date d'expiration. Après ça, le message de Santé Canada cactus, black triangle, cultivé au Québec, et après ça, on nous parle ici là, euh, CBD 0.7. 0 excusez-moi excusez-moi -moi, excusez 0.08 0.07 okay? 0.08 Donc euh, avec 24% 24.7 très très puissant comme buzz donc je vais pas euh, mélanger mon cactus avec le cannabis que j'aime pas euh, je vais le fumer, je vais le fumer 3.5 juin après juin Vous m'en aviez tellement parlé. Il est très fort. Pas grand-chose à dire là-dessus. <coughs> Il est vraiment fort, bro. Euh... <coughs> <coughs> top 2, top 3 des plus forts au, can au, ca au Canada. À la SQDC. Donc, euh, Navaya, est-ce qu'on va essayer les produits... Euh, Ati 2D, pas sûr, pas sûr, avec des variétés comme le Larry OG, Grand Daddy Purple, euh, taux de THC plus élevé. Je vous ai dit tantôt que le taux de THC, euh, ça me dérangeait moins qu'il soit plus bas, mais on, on le regarde toujours. Hein. On aime ça avoir un taux de THC en haut de 15, en haut de 15, en haut de 18. En haut de vin, c est, c est, on est 18, 20, on est rendu à 18-20. On est rendu à 18-20. 15, on est déçu. Quand on est des fumeurs euh, quotidiens, il euh, ben, y en a qui sont des fumeurs quotidiens qui fument seulement du CBD. Mais vous me comprenez. Pour ceux qui veulent du THC à tous les jours, on aime savoir du 18-20. Mais le 18-20 n'est pas pareil d'un produit à l'autre. Le 24.7 ici est plus fort que le 26, le 27, le 28 de n'importe quelle autre marque que tu as fumé. Tu comprends-tu? Ton 24.7 si il est puissant. OK? Le cactus, le triangle, le black triangle. Le black triangle. Ça, encore une fois, c'est fait avec quoi, le black triangle? Je l'avais regardé tantôt. Euh, c'est fait avec le triangle couche. Le triangle couche, là, c'est un... Euh, produit qui a été euh, fait en Floride. Donc, c'est le triangle couche mélangé avec un hash plant. Le 88G13 hash plant. Donc, triangle couche mélangé. Pas mélangé, arrête de dire mélangé. Croisé. Triangle couche croisé avec le 88G13 hash plant. Donc, le croisement, là, je viens de vous le dire. Je te le répète une dernière fois, puis on arrête là-dessus. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire. Le triangle couche de cactus, c'est le deuxième cannabis qui bosse le plus après le pink couche. Rapidement comme ça, là. Mais c'est pas un de mes goûts préférés, malgré que c'est écrit limonène myrcène sur le site de la SQDC. D'après moi, là, la terpène, phare. Et voilà, et voilà. Pharnesenne. Pharnesenne. Doit jouer son rôle là-dedans. Donc, euh, Black Triangle de Cactus. Euh, un produit winner pour buzzer. Ciao, gang. À la prochaine.